À quelques heures du réveillon de Noël, l'esprit de cette célébration prend corps dans les magasins. Dans ces endroits, les rayons font peau neuve et se remplissent avec des jouets de toute nature. Un univers où la magie opère véritablement, car tout ou presque y est. Pour certains Librevilleois, la fête sera belle car les prix sont abordables. C'est bon pour vous, ça va. Les ça va Donc vous avez passé un super Noël, les prix ne sont pas exorbitants. On va pas au cas du magasin parce que c'est pas ça va, le bon Comme ça, il peut s'acquérir. Ça, combien ça? ça? Bon. bon, personnellement, je pourrais dire qu'il y a des clients, les gens quand même sont là, ils sont présents, chacun essaie de faire plaisir à son enfant à son niveau. Si certains se réjouissent, d'autres par contre ne savent pas où donner de la tête à cette période de l'année où tout semble aller mal pour eux. Un peu, un peu, il y a des soucis d'argent, il y a quoi oui, Pas comme l'année dernière, ah non C'est avec euh, le rang bon. bon. Noël et puis voilà, est... Et ah, voilà. la santé et tout ça va là. Pour les petits opérateurs économiques postés aux abords des magasins, pas toujours évident. Il faut user de stratégie pour tirer son épingle du jeu. Les magasins font le plein des cadeaux et certains parents s'y rendent certes, mais l'engouement de ces fêtes n'est nullement semblable à celui des années antérieures. Pour beaucoup de Librevillois, cela est dû au manque de moyens financiers.